gagnant émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans parier gagnant votre émission de sport et du pari sportif. Comme d'habitude, on retrouve Benoît Tréanton. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Comment on va J écoute ça ça va bien émission de feu hein, la semaine dernière euh, ouais c'était sympa c'était ouais c'était sympa c'était plutôt pas mal et on retrouve aussi Damien bonjour Damien oui, salut à tous et bien merci à toi Damien d'être avec nous dans les studios enfin une émission filmée Youk yes <rire> Allez messieurs au programme, cette semaine on parle d'Europa League et de Ligue des Champions On fait le tour de ces quarts de finale, les duels en présence et on causera aussi de Paris long terme Et puis trêve internationale oblige, on va faire un petit tour sur les matchs internationaux, il y a de belles affiches, il y a un Angleterre-Italie, un Allemagne-Brésil ou encore un Suède-Chili. Les habitués des Paris savent que c'est inutile d'aller faire des trucs là-dessus, Eh bien on va vous redire pourquoi. Hein c'est ça, avec une petite nuance. Une petite nuance, voilà, on va en discuter tout à l'heure. Il oui. si, si, y a, a peut-être peut deux, trois trucs intéressants, voilà, en creusant un peu. Ah, voilà. Quoi. Voilà. Alors, euh, on va débuter cette émission déjà par répondre à quelques questions qui avaient été laissées en commentaire la semaine dernière. Alors, il y avait une question de Teroc Coco 1. Hein voilà, je dis le pseudo <rire> en intégralité. Voilà. <rire> euh, Quel est l'intérêt de jouer une cote à 1,40 C'est vrai qu'il se posait cette question-là. Voilà. Ah. Réponds-lui, c'est le minimum. Alors, euh, Tiroc Coco, bon, je sais plus. Euh, cote à 1,40, bah, écoute, moi j'estime je, que si la cote à 1,40 évalue par rapport à l'analyse que, que j'en fais, euh, bah, moi je la, prends, je la prends tous les jours. Alors on va vous parler de, de seuil de, de remboursement, tout ça, avec des cotes autour d'un 70. Voilà, je, je connais tous ces principes-là, mais comme je dis, moi je ne m'empêche pas de, de jouer une cote, qu'elle soit à 1,40, elle peut être à, à 1,20, elle peut être à 1,01, je... Je peux reciter l'exemple d'il y a quelques années euh, d'un du, match de rugby. Nouvelle-Zélande-USA à Chicago. Voilà, c'était un match amical où euh, des boucs avaient coté la Nouvelle-Zélande à 1-0-1. Euh, J'aurais pu mettre un million dessus, je l'aurais mis. Alors là, tout le monde me dit, ah, mais qui, tu mettrais un million, mais t'as dit qu'il faut faire attention à tout. Non, mais là, je l'aurais mis... Euh... L'info, c'est surtout que tu peux mettre un million. Non, non, mais tu ne peux, peux, <rire> peux pas le bien mettre. Bien pour bien ça. 1-0-1, euh, donc tu gagnes 1% de, de, de 1 million. Pour moi, c'était... Cadeau tous les jours, sachant que même il y avait des sites en, en .com qui avaient mis des codes, parce que ça se peut à 1,0001. Donc euh, autant vous dire que voilà le 1,01 est évalu. Euh, résultat des courses, je crois qu'il y a eu 60 points d'écart entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis en rugby. Euh, bon voilà, donc c'est pour ça, que je refuse pas à jouer des cotes. Alors, bien sûr, l'exemple que je vous donne, c'est pas tous les jours, hein. j'ai que cet exemple-là à vous donner, par exemple. Qui non, mais en de, Coupe de, du Monde, de, c'est de des résultats qui peuvent être à suivre, quoi. En, en voilà, Coupe du Monde de rugby. Tout, tout, tout à fait, ouais. Après, il y a des, des fausses cotes 1 0 1, comme mmh. Afrique du Sud, Japon, pour ceux qui se rappellent de, de la dernière Coupe du Monde où le Japon a, a battu l'Afrique du Sud, ouais. il me semble, au dernier moment. Ou alors le match a été serré, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Mais la Côte de l'Afrique du Sud valait jamais 1-0. Voilà, c'était juste pour, pour ça. Euh, donc voilà, 1-40. Pourquoi 1-40 Parce que j'estimais que c'était valu. C'était sur le match d'Angers, c'est ça Oui, euh, oui, ouais. oui, oui. Bon, il bah, y a eu 3-0 pour Angers. Euh, voilà, et pour répondre aussi, parce que je pense que, que ça, on n'y répondra pas dans l'émission, mais je le dis quelqu'un m'avait demandé, euh, m'avait dit, ouais, attention, Benoît, Angers joue en semaine. Et effectivement, Angers jouait bien en semaine, mais. Euh, j'avais regardé, j'avais vu l'actualité, comme quoi euh, il aurait fait tourner ce match-là parce qu'Angers n'espérait pas aller prendre quelque chose là-bas. En même temps, il y a eu 2-1, hein, c'était assez serré, hein, parce que Paris a pris un carton rouge, les impondérables du foot, euh, mais euh, voilà, ils, ils mettaient une équipe euh, à prime, ils ne mettaient pas tous les titulaires, euh, donc voilà, j'estimais qu'ils avaient quand même leur chance, euh, leur chance après pour, pour le week-end, ça n'allait pas, pas tout modifier. Voilà. Ça me fait plaisir d'entendre parler d'à prime. <rire> oui, ah, bah, ouais. j'espère que tout le monde voit ce que c'est une, une équipe à prime C'est des souvenirs de, de matchs de l'équipe de France à prime, à prime. Oui, c'est ça, ah, ah, là, là, à l'époque, ça, ça existait ah, non, bah, je me souviens d'un match de l'équipe de France à prime euh, contre Lassie. le Sénégal où Bernard Lama faisait peut-être ses premières armes en équipe de France et il avait joué le match sans les gants J'étais tout petit, ça m'avait marqué. Ah Oui. Ah ben donc on a vrai. pris, on n'a pas les gants en fait. Il <rire> <C 'est ça. rire> a passé de cette... <rire> Le budget. <non. rire> budget J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire à prime. Donc je le dis, c'est en fait votre équipe euh, amputée de la moitié des titulaires, par exemple. Voilà. Mm. C'est ça que ça veut dire. Oui, ou l'autre sélection. Ou, ou, ou voilà, c'est ça. On ouais. est d'accord. Alors il y avait une autre question aussi qui traînait enfin plutôt euh, voilà une, une réflexion par mmh. rapport au match Saint-Étienne Guingamp. Oui. On rappelle victoire de Saint-Étienne euh, contre Guingamp et euh, alors Sébastien nous parlait euh, Saint-Étienne en homnobet. Alors moi je ne n'ai pas compris hein, parce que je suis un non initié au paris sportif et je pense que les auditeurs doivent savoir aussi ce que c'est que le homnobet. Mmh. Parce qu'on parle souvent du match nul remboursé, c'est ça Mais qu'est-ce que le homnobet le home no bet et le away no bet parce qu'en bon. fait euh, non non mais je, je, je vais expliquer s'il y, y a il y a les trois en fait voilà euh, le le home no bet en fait donc là c'était quoi Saint-Étienne également et tu m'as dit ouais, c'est ça euh, bah, ça voulait dire que si tu prends un pari homme no bet ça veut dire que au lieu d'être remboursé sur le match nul tu te fais rembourser sur euh, si Saint-Étienne gagne tu mmh. gagnes si un match nul et tu perds effectivement si euh, Guingamp remporte le match donc là euh, il partait du principe qu'il dans dans dans son analyse il, voulait, il ne voyait absolument pas Guingamp aller gagner à saint etienne donc c'est pour ça qu'il parle de, de ce pari-là. Donc le home no bet, c'est ça, c'est euh, l'équipe à domicile. Euh, vous êtes remboursé sur l'équipe à domicile, ok euh, Et vous avez le away euh, away no bet, voilà. Euh, c'est la même chose, mais seulement vous pariez, enfin euh, vous êtes remboursé sur la victoire de l'équipe à l'extérieur, d'accord Alors généralement, euh, les gens qui utilisent ça, euh, c'est quoi la réflexion là-dedans Parce que forcément, il y a une réflexion derrière. C'est, ils estiment que euh, donc s'ils prennent le, le home no bet, comme on a dit, que l'équipe à l'extérieur a euh, quasiment aucune chance de gagner. Mmh. Par contre, on ne sait jamais. Ils sont peut-être en petit regain de forme. Ils peuvent accrocher un point. Donc, euh, en fait, vous essayez de miser sur le nul, d'accord Mais le euh, miser sur le nul intelligemment, c'est-à-dire avec une petite couverture, ok Et euh, ouais, bah c'est la, la, la, la même chose. Seulement, c'est à l'extérieur. Si par exemple vous avez une équipe à l'extérieur qui a une cote autour de deux. Je sais pas, moi, si ça peut être un. Je vais dire une bêtise, parce que je n'ai pas les codes d'antenne, mais un, un Bordeaux-Monaco. Monaco, Monaco peut-être serait à deux, encore, il serait peut-être un peu plus haut. Enfin bon, bref, on dit qu'ils sont à deux. Euh, et euh, bah, vous voyez, euh, pas Bordeaux gagné, mais vous sentez que, voilà, que, que le match peut être comme serré. Donc vous allez jouer sur le nul, d'accord Avec euh, Monaco euh, remboursé si euh, Monaco gagne le match. Bien sûr, il y a un petit bémol, c'est que. Euh, quand vous jouez sur le nul, la cote elle sera moins haute que le nul joué tout seul. Mmh. Parce Il y a la petite couverture, oui, d'accord. Mais c'est euh, c'est intéressant. Je vois de plus en plus de, de, de monde sur sur les forums. On me pose aussi la question. Euh, jouer comme ça. Donc bah écoutez, euh, c'est euh, voilà. Après, faut, faut, faut toujours tester, mais mais pourquoi pas. Pourquoi On pas le voit peu hein, sur les bookmakers français. Quand on voit le draw no bet on le voit, mais le omnobet et away no bet on le voit pas trop. Sur certains, sur certains, tu commences à avoir, oui. ou sinon tu le fais artisanalement. Pardon. Euh, bon, bah, je peux prendre 15 secondes pour l'expliquer, ouais, mais ah, euh, c'est la partie pédagogique. À, à, oui, à, oui. à, à la radio, c'est un peu plus chiant. Donc, en fait, tu prends euh, sur, la, sur le, le sur le sur le site que tu veux être remboursé. Ouais. En fait, tu vas faire ta, ta mise divisée par la cote à rembourser, ah, ouais, okay. Qui va faire ta mise à jouer sur sur l'événement à rembourser. Voilà. Mmh. Et puis le reste de ton argent, eh ben, tu le mets sur oui, sur, sur euh, soit ouais. la, la, le, le match nul, pardon. Donc, euh, alors, je sais pas si j'ai été clair, mais euh, voilà, c'est toujours à peu près le même processus euh, que, ah oui. euh, que, que tu fais pour oui. le drone no bet, le away no bet et le Home no bet. De toute façon, si vous voulez plus de précision. Vous poserez les questions après euh, là sous la... Voilà, sous en la, commentaire, la, euh, bim bam boum. Boum. Sinon, vous envoyez un, un mail. Hein, ou euh, alors, un truc pouvez par envoyer un mail, pigeon voilà. voyageur, si, voilà. Voilà. tenu voilà. par un GPS <rire> qui vous amène plutôt du côté de Brest. <rire> voilà, pour envoyer les questions. On va dire. Comme ça. Voilà. Allez, on enchaîne, euh, allez, on rejoint notre programme de l'émission de, de la semaine. On commence par la C3. On commence par, euh, j'allais dire, la Coupe de l'UEFA. Mais, mmh, mais L'Europa League, voyez. Les plus vieux. Les tirages sont... Vous, euh, on, va, on va mettre les choses au clair. Vous arrêtez, on arrête de s'interrompre. Ça suffit. Vas-y. <rire> les tirages sont tout frais, donc sur cette Europa League et euh, donc match aller le 5 avril et retour le 12. Quatre confrontations. On discute euh, surtout du résultat sur les deux matchs, hein, sur euh, ouais. les bah, qui se qualifie, tout simplement. Exactement. Parce que c'est un petit peu trop tôt encore pour réfléchir en termes de confrontation directe. Alors messieurs, eh bien on a le tableau, donc on fait le tour. Eh ben on commence par un Leipzig. Hein, T'as vu, euh, je l'ai prononcé euh, mmh, Leipzig-Marseille. Hein, Leipzig 1-7 euh, pour Leipzig euh, et Marseille 1-8. Bon, alors est-ce que là-dessus, là, là c'est quelque chose qui, qui vous tente ou pas Alors là, ça a été un match vachement compliqué à pronostiquer celui-là. Euh, Leipzig a battu le Bayern euh, ce week-end. Euh, Marseille, on voit qu'elle qu a du mal à gagner contre les grosses équipes. On l'a vu encore euh, le week-end dernier contre euh, Lyon. Lyon. Euh, ouais franchement c'est compliqué pour Marseille hein. franchement très très compliqué si je joue un favori sur ce match là euh, ça serait Leipzig. après est-ce que est-ce que l'Olympique de Marseille va, va jouer à fond euh, ce match là franchement c'est très très très indécis mais attention Leipzig, c'est une belle équipe puis on l'a vu ils ont joué contre Monaco ils étaient dans la poule de Monaco et franchement franchement ils m'ont fait bonne impression donc euh, Très très dur. Je ne m'aventurerai pas du tout sur, ce, sur ça. Tu rejoins, Benoît euh, Ouais, je rejoins. Ouais. Les, les FC, ils ont une. Euh, ils ont, comment on appelle ça un, ils, ils recrutent beaucoup de jeunes. Euh, voilà, c'est un, un peu leur, euh, leur philosophie. Il euh, y a, le, y a le, le sponsor Red Bull derrière, donc il y a un petit mmh. peu d'argent quand même. Mmh. Euh, ils ont super, un super stade. Euh, voilà. ouais, ouais, un peu... euh, donc là-dessus, si j'avais quelque chose à prendre. Euh, je prendrais ouais, une qualité de, de Leipzig. Euh, je ne le ferai pas parce que c'est Marseille aussi mmh. en face. Euh, voilà, je, je supporte plutôt les, les clubs anglais. Euh, voilà, ce, ce, ce, si j'avais quelque chose à prendre, je prendrais Leipzig parce que j'ai du mal à avoir Marseille ouais. sur deux matchs. Moi aussi. Euh, ouais. Les mmh. passer. Alors ça peut faire des matchs nuls, ça peut passer au tir au, au but, enfin en prolongation. Mmh. Euh, parce que je pense qu'il y a plus de qualité à, à Leipzig qu'à mmh. que Marseille. Sur, à Marseille pardon, sur, sur le papier, Marseille dépend beaucoup de Tauvin. Quand il passe à travers, on voit ce que ça donne. Payette, est-ce qu'il va revenir Et puis, comme tu disais, la statistique de fou. Ouais. Euh, Marseille, euh, quand ils jouent, par exemple, les 3 ou 4 premiers du, du championnat de France, ils n'ont jamais gagné. Euh, c'est 7 euh, nuls, 8 défaites, un truc comme ça. Enfin, mmh. Ils ont du mal vraiment contre, contre, contre les, les équipes. Premiers, ils pas, un, ils voilà, jamais gagné. D'un calibre autre. Donc là, je pense que Leipzig est un calibre autre. Donc, euh, si j'avais quelque chose à jouer, c'est plutôt un, un biais sur la calibre de, de Leipzig, mmh. malgré que je n'ai pas envie de voir Marseille se faire sortir. Ouais. Alors on va traiter de deux gros matchs là. On va les traiter. On va faire un package, hein. mmh. On va parler euh, d'Arsenal et de l'Atlético Madrid. Ouais. Mmh. Euh, L'Arsenal va rencontrer le CSKA Moscou et l'Atlético va rencontrer le Sporting Lisbonne. Mmh. Euh, on traite ces deux matchs de la même manière. Là c'est deux gros favoris, mmh. hein ouais. mmh. clairement. Mmh. C'est C'est même peut-être euh, les favoris. De... Les favoris, de voilà. Il ouais. euh, y, y a aucun risque qui passe à travers. C'est un objectif pour ces deux équipes. Alors ah euh, déjà en Paris sportif aucun risque ça n'existe pas mais, euh, mais mais mais mais. Euh, je suis pas si certain que ça, moi Atlético Arsenal, euh, se méfier des clubs russes. Bon Atlético ouais. je pense que ça va le faire le Sporting à Mais euh, se méfier des clubs russes, sachant que ça dit que le retour c'est euh, mi avril. Ouais ça va, il fera mmh. moins froid euh, quand tu vas aller jouer en Russie. Mais euh, se méfier. Bah, d'ailleurs c'est à ce qu'à Moscou ils n'ont pas éliminé Lyon. Euh, Lyon mmh, exactement. Ça va, euh, 3-2 à, à Lyon, il me semble. Mmh. Euh, voilà, Arsenal, on, cette année, c'est un peu poussif, ils ont un peu de mal. C'est alternatif, en fait. C'est ça. ça. Mais pour moi, la qualité d'Arsenal à un hein, 16, c'est pas du tout value là-dessus. Mmh. Non, pas du tout. Mmh. Mais attention, la... par contre, le 16 à Moscou peut être une bonne surprise, hein, moi, je dirais. 3-50, euh, juste euh, mmh. peut-être pour le fun, euh, ouais. à mettre pas grand-chose. Mais, mais peut... la value serait plutôt du côté ouais. de Moscou, je pense. Oui, je pense. Et puis il y, y, y a une dernière confrontation. Alors là, par contre, c'est peut-être euh, la, la petite surprise, quoi. C'est euh, la Lazio contre euh, le, le Red Bull Salzbourg. mais voilà. y aura-t-il un Red Bull en demi-finale <rire> C'est peut-être <rire> un pari, après. après ouais. peut-être les deux. Et ce serait rigolo <rire> qu'ils passent. Enfin, ça aurait été marrant qu'ils se rencontrent, en fait. Mm -hmm. Je sais pas comment au euh, niveau. Euh, je sais pas comment tu, parce qu'ils ont le même euh, sponsor. Même sponsor ouais. Alors je sais pas euh, comment l'UEFA aurait fait, parce que. Bon, voilà je dis pas qu'ils auraient peut-être magouillé mais bon tu vois c'est un peu le un ah peu ouais, bizarre comme match carrément es dans le complot non non j'ai dit je mais non mais dit, je, ouais. je je sais pas mais c'est bizarre euh, bah, ladio j'aime bien ladio j'aime bien ladio la avec euh, avec Immobilier devant c'est un hum. euh, bah, il est en tête pour l'instant de, de, de la série A malgré que icardi revient fort puisqu'il a marqué un quadruplé à la semaine euh, week-end bon, dernier en 21 minutes c'est ça un Ouais, ça ouais, euh, oui ça. Que je crois que c'est ça Alors, en début de match il a ouais. marqué il a marqué ça euh, et euh, la, diodrome, euh, bah, la diodrome Red Bull Salzbourg euh, écoute euh, l'Adiodrome diodrome calife 1 hein, 44 je trouve un poil haut. Voilà, parce que mmh, j'estime qu'ils sont comme au-dessus du, du, du, de, de Strasbourg. Mmh. Strasbourg, euh, hein, c'est en Autriche, donc euh, c'est déjà très bien pour eux d'avoir. Ça fait un... combien de temps qu'on n'a pas vu un club autrichien euh... Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis ouais, ça. Ouais, je ça. pense. Euh, je dernière fois que j'ai entendu parler d'un club autrichien en Coupe d'Europe, c'était le Rapide de Vienne en 1996 oui. contre le Paris Saint-Germain voilà, en finale lire. de la Coupe des Coupes. La J'allais bien Rapide de Vienne. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu une surprise de les voir là. Et puis, là, la Ladio a une cote autour d'un 44, euh, un 50. Mmh. va être intéressante euh, en, en qualif. Donc, euh, je pense qu'ils ne vont pas la, la galvauder. Donc, ils vont la jouer à, à fond. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, on... Ça va dépendre du match aller, en fait. Parce que, mmh. voilà. Mais après, les codes vont changer ouais, après ouais. le match aller, de toute <rire> ouais. façon. Il ouais, ouais. faut, faut qu'on se positionne. Mmh. Là, un, un petit. Euh après c'est compliqué hein. mm. euh, donc moi j'irai bon Atlético de Madrid ok ouais. euh, la Leipzig mais je me prononce pas pour, pour Arsenal, ah, ouais. le doute il est là pour vous oui. bon, ouais. le, la, la value oui. elle est du côté du CSKA Moscou mm, elle serait non. là mais j'aurais mm. du mal quand même à jouer dessus mm. voilà. ou un tout petit billet pour le fan quoi juste tu, tu, tu mets... si vous êtes euh, tu mets cinq... russe je sais pas tu mets tu mets 5 euros tu mets Akinfeyev. non pour rigoler tu mets 5 euros tu sommes par 3. Et voilà. On ne rigole pas. Il est paris sportif. Ça fait deux fois là. Ouais, ouais, ouais. D'humeur ouais euh, taquine. Hein, c'est hein. ça. Hein. Ouais. Okay. Bon, c'est pas tout ça. On va ça, passer à la Champions League parce qu'on a eu plein de, plein de sujets évo évoqués -y. cette semaine. Mmh, hein. enfin, mmh. Il faut qu'on traîne, mais euh, on te suit. Hein. Allez, hop, euh, les quarts de finale de la Champions League. Euh, et bon, on fait pareil. Hein. Un petit tour. Mmh. Euh, alors, la petite surprise, Séville, en quart de finale, surprise ou pas en fait Pas surprise. Pour toi, ce n'est pas une surprise. Non, non, pour moi, Manchester n'est pas très bon cette saison. Ouais, c'est une surprise sur le papier, mais voilà, ce n'est pas non plus l'exploit du siècle. Ok, bon, bah, Séville-Bayern, du coup. Ouais. C'est un peu plus déséquilibré que manchester Là, d'accord. Je pense que le pli, on ne va pas aller plus loin. Je Bayern. d'air ou pas, Ben d'air, je pense que ça ne suffira pas. Ouais. On est d'accord. quand même une machine. Bayern, c'est une machine. Quand tu as un 10, à peu près, donc voilà. Ok bon bah on passe au match d'après ouais. Juventus Real alors là wow. ah, ah, ah. Ouh, ouais. beau match je pense que c'est le pour moi c'est le voilà c'est la plus belle confrontation on est d'accord de, de ces quarts de finale ouais. c'est un, un remake donc on va bien voir mm. ce qui va se passer euh, je donne quand même une une avance au, au Real parce qu'on qu voit ce que Ronaldo est en train de faire en ce moment mm. euh, il marque but sur but pareil il a marqué un coup de replay aussi ce mm, week-end week ouais, ouais. oh, oui, il revient bien euh, ouais, voilà quoi donc je pense que Real mm. s'est préparé pour pour ces, ces tours-là de, ouais. de Coupe d'Europe. Mmh. Euh, et la Juve, euh, pour moi, la Juve était meilleure l'année dernière. Mmh. Donc, euh, mmh. j'ai bien peur que cette année, ça, ça soit compliqué. Mmh. Et euh, la cote pour le Real qualifié, un 40. elle est pas mal. Mmh. un 1,40, on en parlait tout ouais. à l'heure. Ouais. J'estime que c'est. 1,40, on y va. Ouais. Puis que, pas mal. Ouais, et puis sachant ouais. que le Real reçoit euh, au match, deuxième, euh, au match ouais. retour, donc c'est important. Ouais. Bah là, moi, je me prononce pas trop parce que je les ai gagné la Ligue des Champions. Euh, oui, oui. Donc euh, bon, voilà, c'est, je vais pas me faire deux paris sur un, oui. un pari de long terme, mais celui-là. Mais euh, j'estime que le que, euh, que Real va passer sur sur ce, cette double confrontation. Mm. Barcelone contre la Roma. Ah bon, bon alors là, voilà. <rire> bah, on a un Messi en pleine bourre maintenant. Mmh. L'AS-Roma, ça faisait 20 ans qu'ils n'étaient pas qualifiés euh, à ce euh, oui. voilà, tour de… Donc, euh, Comme quoi. Donc Comme voilà, euh, c'est une demi-surprise de les retrouver là, mais je ne vois pas ce qu'ils vont faire face à, à Barcelone. Hein. Vraiment, Il n'y a pas assez de talent à, à, mmh. à, à la Roma, mmh. je, je pense qu'ils voilà, vont s'arrêter là aussi. Euh, la cote de Barcelone se qualifie, elle est vraiment ah, très, ba ouais. très basse aussi. Autour d'un voilà Voilà, euh... euh, mais j'ai du mal à avoir une… Une surprise sur euh, cette double confrontation, mmh. pareil. Ouais. Ok, bon, bah on continue. On va, en trouver, on va trouver quelque chose d'intéressant sur le dernier, dernier match. Liverpool contre City. Ah bah là, euh, là, clairement, moi, j'y touche pas. Non. Ok. En gros, là, en Ligue des Champions, sur l'écart, on touche que dalle. Bah, J'imagine. Euh, si, si, si. si je, je, je, je vois bien Real, Bayern, Barcelone. Alors, euh, je ne vous dirai pas comment ça fait ces trois-là combinés, mais. Je pense que vous pouvez avoir du 160, 170, quelque chose comme ça, ce qui peut être intéressant, euh, sachant que c'est des doubles confrontations. Par contre, Liverpool-Manchester City, Liverpool a ses chances de, de passer aussi. Euh, tu m'avais posé la question, est-ce qu'un club anglais gagnera la Ligue des Champions cette année Bon, déjà pas de bol pour eux. Ils rencontrent. Ils se rencontrent. En cas. Ils se rencontrent donc, ils de toute façon, tu es, es sûr qu'il y en a un en demi-finale mmh. Ils sont encore qu'en demi-finale. Il faudra gagner trois matchs pour aller. Et je vois pas. Manchester City, j'ai du mal avec cette équipe, malgré qu'il soit plus costaud cette année. Mais, mais quand tu vois s'il y a Real, Bayern, Barcelone en face, tu te dis, mais ils, question, ils, qu ils sont quatrième de ces équipes-là, en fait. Hein. Tu vois, enfin, au niveau du jeu et tout. Donc, euh, ouais, j'y touche pas. Liverpool, ça, ça, ça, ça joue quand même ouais, pas mal a, Stanley, euh, non, donc, ouais, pas bien. Bien. Vous à et, qu en quadruplet, en bourre. Et ça, ça sent bon pour l'Egypte. Non, je prends un peu d'azur. Ah d oui, pour, là, oui. Juin, <rire> pour, oui ça, pour la Coupe du Monde. C'est vrai, vrai oui, ils auront un super attaquant. Hein. Oh euh, mais j'y touche pas sur le Liverpool-Manchester City. Mmh. Par contre, je pense que ça va... Voilà, Par contre, les... ça va scorer. Les, les Anglais... Sur euh, ces deux matchs, à mon avis, ah. il va y avoir des buts. Il y a déjà. Comment ça se positionne moi, moi je sais. <rire> ouais, je pense que ça <rire> reste <assez> correct. <rire> euh, on aborde vite fait avant de clore ce point Ligue des Champions mmh. euh, ben, en Paris long terme, euh, vainqueur de la compétition. Il ouais. euh, y a des choses à faire là maintenant, tout de suite, ou euh, c'est trop tard Je pense que le train est passé. Le train est passé, mmh. ben, tant pis. Mmh. Ben, voilà. Je pense que le ça. train est passé. Euh... Peut-être un petit, petit billet encore sur le Real, parce que je vois qu'ils peuvent être à 5 encore. Je les vois vraiment passer contre la Juve, et puis après, c'est le tirage au sort, bien sûr. Bon. Euh, je les vois meilleur que le Bayern, euh, bah, contre Barcelone. On Barcelona a vu ce que ça donne cette année. à 5, c'est pas valu pour toi bah, Si tu veux, là, c'est les favoris de la compétition. Donc, ouais. euh, on estime qu'ils vont passer contre Rome, mais après, c'est le tirage au sort non, qui va faire vrai. que. Oui. Euh, et un, et un Barcelone-Real en double contre confrontation, Ligue des Champions, pardon. Je pense que ce sera absolument pas comme en championnat. Et je pense plutôt que le Real, là, aura son, vraiment son mot à dire parce qu'ils sont en train de monter en puissance. Et ce serait, ce serait fantastique d'avoir une finale Real-Barcelone. -Barcelone, hein. ce, ouais. euh, ce serait super, super bien. Bien, merci messieurs. On passe à notre dernier point. Euh, alors un petit tour sur les matchs internationaux, hein, mmh. vu qu'on oui. a une petite trêve là. Euh, <rire> et ben c'est l'occasion un petit peu peut-être euh, bah, déjà peut-être euh, de regarder juste de confirmer ou pas certaines tendances en Paris long terme pour la, la préparation. Euh, oui par exemple à la Coupe oui. du Monde. Mmh. Mmh. Mais oui en même temps euh, en même temps il euh, y a des entraîneurs qui vont faire euh, encore des, des tests. Ouais. Voilà euh, bah, nous par exemple Didier Deschamps il a pris. Euh, ben Yedder, ben il a pris des joueurs qu'on n'avait pas. Le, le Hernandez, c'est bon, ça y est, il joue ouais, en France maintenant. Enfin, il joue avec l'équipe nationale, c'est ouais, ça, non ouais. Voilà, donc euh, bon, il va peut-être faire des thèses, donc on, on, C'est ça qui est compliqué, voilà, les matchs amicaux. Euh, T'as intérêt de bien regarder la compo d'équipe. En plus, est-ce que les gars vont être motivés euh, euh, Ils donc, vont vouloir gagner leur place. Hein, donc, voilà. Dites-vous aussi que le Boommaker, il a aussi du mal à, à côté les matchs amicaux, parce qu'autant en championnat, il, il va avoir des bases solides, autant là, ça va être compliqué. Et il euh, y a quelques matchs qui vont bah voilà. un peu euh, voilà, questionné. Hein, par exemple, ce Mexique. Islande, là, qui va se jouer euh, en Californie. Terrain neutre Enfin, terrain, terrain neutre. neutre, entre guillemets. <rire> <rire> enfin, entre les deux, presque. Ouais, presque. Que, bon, Une après petite à, communauté à, à, mexicaine. À, à, là, ouais. Après quelques <rire> années de Trump, ce ne sera plus en terrain neutre, on va dire. <rire> euh, mais euh, mais voilà, quoi. Mexique-Islande, euh, Mexique tu m'aurais dit au Mexique Ouais, bah, je ne touchais pas trop. Là, c'est terrain neutre, Santa Clara, le, ça va être le stade des 49ers de San Francisco, football américain. Euh, je pense que le bookmaker sous-évalue un peu l'Islande, ouais. euh, l'Islande c'est quand même costaud. Euh, il y avait quelque chose que j'avais repéré, un asian handicap pour l'Islande, une cote autour d'un 50, donc le plus 1, euh, c'est-à-dire s'il y a un but d'écart en faveur du Mexique, vous êtes remboursé, donc il faut pour perdre il faudrait que le Mexique gagne par euh, au moins deux buts d'écart, et je ne vois pas euh, l'Islande exploser, euh, on a dit terrain neutre. Voilà, les Mexicains aussi vont découvrir ce, ce stade. Donc voilà, pourquoi ouais, pas l'Islande plus sain Il faut regarder aussi ce qui se passe du côté des compos islandaises. Bah quoi. Oui, là, voilà. aujourd'hui, je ne les ai pas. Mais parce que euh... si tu as, euh, si as deux ou trois euh, gros absents chez les Islandais. C'est ça, c'est ça. ça. S'ils si, si, si les remplace par des juniors parce qu'ils veulent les tester, j'en sais rien. Bon, forcément, <rire> l'analyse, elle a du plomb dans l'aile. Mais comme ça, vu les codes quand je les ai vus, euh, sur, sur le papier, je me suis dit, tiens, c'est. On peut la rappeler les codes peut-être bah, Le Mexique est favori à 1,70, un 1,75. Un c'est ça. Et euh, l'Islande est autour de 5. Donc euh, mmh. quand je vois ça, je, je vais voir plutôt le, le, le handicap. Pour voir un petit peu ce que ça donne 10 ans et un 5 ans de plus 1. pour moi c'était ouais. pas c'était pas déconnant si c'est les vraies équipes c'est pas mmh. déconnant alors il euh, y avait un autre enfin euh, en tout cas il y a deux autres deux autres équipes qui peuvent être intéressantes à, à regarder euh, on va commencer par euh, l'italie qui n'est pas qualifiée mmh. ça c'est mmh. ça fait toujours bizarre de devoir dire ça on ne verra pas jean louis qui ouais. bouffonne à la coupe du monde et ça ça. ça pique toujours bah, ouais. autant bah, oh. voilà ça c'est au ouais. commentaires de, <rire> de l'Italie. Ouais. Je ne va, vais pas aller écouter la raille juste pour entendre ça. la voix de Bouffonne. Je, je, je le préfère sur un terrain. <rire> non, ouais, trois baffes, quoi. Bim. <rire> bah, J'essaye de dire qu'il sera à la Coupe du Monde. <rire> mais... <rire> Alors, euh, on a un match euh, Angleterre-Italie. Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être euh, que les équipes là, qui ne sont pas qualifiées, moi, je me pose la question de savoir comment elles abordent ces matchs Parce que les prochains enjeux pour l'Italie, par exemple, mmh. c'est euh, bah, de préparer les éliminatoires à l'Euro 2020. Oui, mmh. je me trompe pas. L'Italie n'est pas qualifiée d'office. Hein. Ils vont euh, avoir euh, des oui. matchs officiels internationaux. Il ah, temps, ouais, ils sont oui, pas oui. qualifiés d'office, oui, On est d'accord. Euh, donc, du coup, ils sont peut-être là en train de faire de la rotation d'effectifs, en train de lancer des peut-être euh, de créer peut une nouvelle équipe. <rire> -à -dire, moi je pense euh, l'équipe de France en mmh. 1994 quand elle n'est pas qualifiée. Mmh. Mmh. Euh, l'équipe de France bien, va jouer ou... en Italie justement mmh. et, euh, et remporte un match intéressant à l'extérieur. Alors mmh. c'est l'occasion peut-être à ce moment-là de lancer de nouveaux joueurs. Il ne faut pas aller sur ces équipes-là du coup, il ne faut pas parier là-dessus. Mais de toute façon tu as ta réponse parce que l'entraîneur il a pris les mêmes bonhommes. Euh, je crois qu'il n'a pas mis de sang frais euh, parce que je crois que la compo est sortie, mmh. Nous, c'est sorti lui aussi. Et il me semble que j'ai lu quelque part qu'il n'y avait pas de changement, il reprenait les mêmes, les mêmes bonhommes. Euh, donc déjà, ça répond un peu à ta question. Je suis pas sûr qu'ils fassent euh, beaucoup, beaucoup de changements, mmh. euh, qui remettent des jeunes. Après, il faut avoir aussi les jeunes à hein, injecter dedans, parce ouais. que l'Italie aujourd'hui, je sais pas trop. Euh... Le problème de l'Italie, c'est ça, c'est qu'il y a pour l'instant, il y a pas de joueurs euh, qui, qui sont y, capables qui de revenir où le niveau est vraiment. Euh... T'as le petit jeune ouais. qui avait signé à Monaco, l'attaquant, mais il, lui, oui. il est super jeune, il a 17 ans, euh, il joue pas encore. Ouais. Euh, c'est un gros espoir italien, mais il est pas encore prêt pour euh, pour venir. Euh, donc euh, je ne pense pas que sur ce match-là l'Italie fasse beaucoup de, beaucoup de tests. Par contre les matchs Angleterre-Italie c'est toujours serré. Euh, là quand je regarde un petit peu les, les derniers matchs, généralement c'est un match nul ou un but d'écart. Donc voilà, euh, voilà les, les bowmakers ne se trompent pas sur, sur les codes, c'est serré. Alors autre équipe peut-être à surveiller aussi c'est le Chili. Euh, alors, le Chili euh, va aller se déplacer. Alors, à vérifier, pas, certaines... pas, pas sûr non plus. Là, on n'a pas fait gaffe non plus. Au... C'est pas du terrain neutre, là, sur le Suède-Chili, je crois pas. C'est Chili-Suède ou Suède-Chili -Chili Suède Suède-Chili. Suède-Chili Non, non, ça sera je... à Stockholm, sans doute. Il euh, bah, faut voir, parce qu'ils sont peut-être partis faire une tournée aux États-Unis. Euh, euh, ils sont peut-être partis faire une tournée aux États-Unis, là, les, les pays scandinaves comme l'Islande. Euh, ils sont peut-être partis de ce côté-là. Parce que je crois que les, les Suèdes jouent aussi peut-être après le une autre équipe, le Mexique ou, ou je ne sais plus, les États-Unis. Donc à, à, à surveiller si c'est en terrain neutre ou pas, parce que forcément dans, vos dans votre analyse, ça a une importance. Et ouais, le Chili, mmh. qui n'est pas qualifié aussi, mmh. et qui reste. Alors, tu dis qu'il ne faut pas regarder les derniers résultats enfin. Il faut s'en servir, ou je ne sais pas comment trop l'analyser, parce que si tu regardes euh, les derniers matchs du Chili euh, sur la, la fin d'année 2017, mmh. c'est rude quoi C'est euh, la finale perdue en Coupe des Confédérations contre l'Allemagne, euh, c'est une défaite à domicile contre le Paraguay qui les, qui les cloue quoi, mmh. pour la qualification de mmh. la Coupe du Monde, c'est une défaite à l'extérieur en Bolivie euh, et puis une dernière défaite contre le, contre le Brésil 3-0. Le Chili, Paraguay, c'est un peu notre France Bulgarie en fait mmh, pour eux. Euh, c'est parce que ça, c'est un peu, c'est un peu le, le scénario, un peu un scénario comme ça. Mais euh, oui, après euh, le Chili, bon, on connaît, on connaît les joueurs qui, qui composent cette équipe-là. Là, ils vont jouer en Suède. La Suède, bah, on les connaît aussi pour ses costauds. Mmh. Hein euh, ils sont quand même passés, ils ont passé les barrages. Euh, voilà, ouais, je ne sais plus contre qui ils jouaient, mais ils, ils ont battu l'équipe de France à domicile. Voilà. Donc, mmh. euh, si c'est pas en terrain neutre, si c'est en Suède, alors j'ai pas regardé les cotes là, je ne sais pas. Euh, mais euh, le Suède nos bêtes euh, peut-être euh, peut-être intéressant à peut-être peut-être intéressant à, à jouer si la cote est autour de euh, je sais pas moi un euh, euh, Voilà, ça peut être un. Mais je j'ai pas la j'ai pas la cote, je peux pas te la donner. Je sais pas si toi tu l'as aussi ou pas. Mais euh, voilà. et à surveiller aussi sur le Danemark Chili. Ce sera à peu près un duel du, du même type. Ah, bah oui, le pays oui, scandinave, euh, oui. oui, le pays oui. scandinave, on est d'accord. On... le même genre de match, pas, les deux, je pense. On, on, on, on est d'accord, je vais te donner l'info du drone -no au bet euh, suède. Euh, pas mal. Euh, le drone -no au bet suède, la Suède est à 2,1. Le Chili est favori en Suède. Ça se prend. Écoute, euh, je, je, je demande à voir. Voilà, à, à checker <rire> si c'est pas sur terrain. Mais vous. Ne... Si c'est en Suède, euh, la value est sur euh, Suède en drone -no au bet pour moi. Et pour terminer cette émission, on va parler d'un sport qu'on connaît un petit peu moins bien, c'est le MMA. Alors là, il n'y a qu'un seul spécialiste, c'est toi Damien. Alors tu as des trucs sur le MMA, tu nous apportes des choses. Alors vas-y, let's Bon, j'explique vite fait le MMA, arts martiaux mixtes. Ça mélange tous les arts martiaux, judo, boxe thai, boxe anglaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, il n'y a pas longtemps, il y a eu un Conor McGregor, Floyd Mayweather, là... Conor oui. McGregor, ouais, c'est du MMA. Match. Donc euh, voilà, là je vais vous parler justement d'un match, d'un combat, pardon, de MMA qui va se passer le week-end prochain. Euh, c'est une revanche. Donc euh, c'est un combat féminin euh, qu'oppose Rose Namajounas <rire> contre Johanna Gerdredik. Euh, oui oui c'est des noms euh... Personnellement oui. Attends, moi je connais pas les remplaçants. Moi je connais pas les remplaçants. C est, c est, ça me fait penser à Pierre Fulat euh, l'imitation de Pierre Fulat dans les Pour la thérophilie, es, c'est ça. <rire> oui. <rire> oh. en Rava Mosquas, attention, <rire> 320 kilos et pour oui. les jeter.. <rire> <rire> c'est ça, exactement. <rire> bon, c'est le genre. Bon, on va. <rire> non, on, on déconne, mais euh, il est pas mauvais, Damien MMA, ouais, en MMA ouais, en paris ouais. sportif Donc, écoutez. Donc voilà. Donc euh, le match s'était terminé par une victoire de Rose. Je vais, je vais pas donner le ouais, surnom. Ouais, ouais, donne, donne <rire> sur de, Voilà. De, de Rose euh, et Johanna a perdu son titre, sachant euh, donc qu'elle avait 14 victoires de suite et c'est une seule défaite et cette seule défaite là, euh, donc c'était contre Rose. Euh, voilà sur ce match-là, euh, le match aller. Euh, Joanna a eu énormément de problèmes pour arriver au poids et donc euh, je ne sais pas si vous suivez un petit peu dans les sports de combat, mais euh, quand il faut faire du poids, euh, franchement euh, c'est dur, on est très très déshydraté. Elle est arrivée complètement cramée euh, lors de lors de ce combat-là. Euh, et donc pour moi, on appelle ça un, un upset dans, dans le MMA. C'était vraiment une victoire euh, surprise. Donc là, on leur propose la revanche. Et en aucun cas, euh, je vois, euh, Johanna perdre deux fois ce match. Donc euh, la cote pour euh, la victoire de Johanna, elle est à 1,70. Euh, pour moi, euh, voilà, c'est la plus forte. Euh, euh, Fille dans, dans le MMA et même quand tu fais le classement euh, pound for pound de tous les combattants, euh, elle est numéro 3 et Rose est vraiment loin, loin, loin, loin. En aucun cas, je pense qu'elle va perdre une, une deuxième fois et, et je pense que le combat va aller vite et que ça finira par KO. Voilà. Voilà. C'était le point MMA. Mmh. Pour un 70, c'est pas mal, on peut jouer mmh. ça sur les books euh... Fr, on, est euh, on, est, on peut jouer sur un seul euh, book.fr, mais euh, sinon euh, c'est juste pour le communiquer. Euh, c'est sur. Euh, pardon, je vais dire des bêtises. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Sinon, ah. pour les francophones à l'étranger, voilà. comme d'habitude. Voilà, c'est voilà. ça. <rire> Avec voilà. des petits clins d'œil. C'est ça. Mmh, ça. <rire> <rire> Merci Largelle. Oh, oh, mais ouais. non, c'est bon. On se retient. On se retient. <rire> on, se, on sait se tenir dans cette émission. Oui. Ça suffit. Allez. Non, mais où on arrête comme ça. Allez, bah, à la semaine prochaine. Au revoir. revoir. prochaine. émission Au sud. Au gagnant, Paris sportif. sport et du pari sportif.